Il y en a un dans un couloir, il fait bien badé, je lui... Euh, il est vous... pour, ouais. pour commencer, euh, je dirais une petite maison quand même assez douche j'ai envie de faire du... Des... Où on fait aléatoire, directement. Ah ouais C'est vous qui voyez. C'est aléatoire, hein, comme ça Vas-y hein, aléatoire, hein, euh... c'est où aléatoire Attention, hein. screamer <rire> oh, putain Il faut se mettre très Et on démarre. Oh, on est dans un camp Non, vous voyez pas la map Ah ben non, ils m'entendent plus du coup. Ça y est Putain vous mettez du temps Mais de, de ouf Attends Drago elle est pas encore là Oh mec c'est incroyable Et Moi en plus dans le menu j'étais en train de m'exciter Je que okay. vous répondiez bon. pas Après je vais vous expliquer ok Ouais ça marche Tu m'entends Michel Tu m'entends toi aussi Allo non, non tu m'entends pas Si tu m'entends fais oui de la tête <rire> <rire> Tu m'entends pas Par contre moi je t'entends pas <rire> Tu m'entends? pas la bête, ça, un peu. Bing, bing. <rire> oui, nous tu entend, nous entends. Mais moi, je t'entends, Coco. Tu m'entends, Coco? La fais ça. Tu m'entends, Tu m'entends, Coco? Bon. Tu m'entends, Coco? Eh, bande d'enculé, vous m'entendez ou ça se passe comment là? Oui, c'est bon, ah, c'est bah, bon. Ah, bah voilà, putain. A <rire> chaque fois que quelqu'un join, eh ben, il y a mon micro, il change tout seul. J'ai remarqué. Ah, bon, on est un peu dans la dé... <rire> bah, D. Qu pour faire des missions. Faut de l'argent pour acheter ça. Plein de... de, de, ah, de mais petits. on n'a pas d'argent Le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent. J'y ai pas pensé, j'en ai, ai rien acheté. Bon. Ah, ouais. C'est pas grave. C'est Pas grave. Un petit peu. Alors, c'est simple. Ici on a le descriptif de l'entité. D'accord D'accord. Mais là il n'y a pas d'entité, là il y a juste une, un camp... Euh... Une... Attends. Parce que c'est tout nouveau, tout a changé. <rire> Ah si, elle s'appelle Katiana Nielsen, ok D'accord. Elle répond à tout le monde. C'est pas une okay. connasse. Ok. Mais, peut-être une misto, attention. On peut placer des capteurs sonores dans, dans des pièces et oui. surveiller. Et entendre peut-être l'entité. Mec, tu sais, on dirait vraiment le mec dans ces fameux films, genre... Euh... Je te jure, ouais, genre, complètement par jour. Ouais. Euh... <rire> tu sais que ça va mal finir. <rire> Yeah mais ouais, Tu sais que c'est lui qui va peut-être crever en premier Il a vraiment la même gueule Je te jure super <Et> qui va crever en premier. Pourtant <rire> je suis pas noir. Mais putain Il n'y a pas de touche pour choper un objet C'est <rire> eux C'est eux, eux. Vas-y Draco c'est eux ah, C'est eux Voilà C'est bon. Oh putain, vas-y ça part Allez, je suppose que tu un nombre de photos euh, limitées. Ah, ah, ah, ah, ah. <rire> Et ballon puvé, je peux voir le fantôme euh, C'est. J'ai une lampe torche ou. Euh, j'ai peur. Ah, mais on voit rien, les gars. A... Allez, c'est. On, a... on a vraiment qu'une lampe torche pour tout le monde là. Bon, la mission va être très dure. Ah, ah Du coup, là, il faut faire quoi? Peur, quoi comme bon, suivez moi. Du j'ai pris une. Ah j'aime bien Euh Les gars ah, ça a pris l'autre but déjà ça me Les gars vous sans êtes moi, partis sans moi, moi déjà mer. faites pas ça Mais non Mais non Ça va c'est bon mais oui gars. <rire> il, va, il va loin là Mais oui Ah oh, j'ai une caméra c'est vrai je peux Tatiana Linson Oh je vois dans le noir Travou t'es tra tra tra la seule qui va m'écouter de toute façon J'ai une caméra Infrarouge, donc je vois ouais. mieux que n'importe qui. Ok, okay. ben bah, je te colle au cul. <rire> Ça marche, mais comme je sais pas où il faut aller, ben... Ok, Katjana Nilsson, est-ce que tu m'entends Tu t'arrêtes toi Je sais que t'adores le jaune. C'est pour ça que t'es dans cette tente. Jaune Ouais, pour moi. Katjana C'est quitté sur de mauvais termes, Katjana. <rire> Katjana bien, on joue un peu à l'alphabet. Non. Allez on pose tous notre doigt dessus! Non, mais les gars, moi je suis paralysé, j'ose rien dire! <rire> oh putain, t'es rien, t'es je... Mais je suis Hein? rigole! Mais t'es trop con toi! <rire> oh! Les gars! J'ai entendu un bruit! Où? Où? Là! Sur moi! <rire> oh, oui, oui C'est incroyable, ils m'entendent pas, je suis un fantôme. Okay. Comment je peux faire pour les aider Elle attaque oh, je ai eu. oh la salope elle m'a eu Adieu. Oh non Oh non bah non bah c'est baiser, c'est baiser, c'est baiser, c'est baiser, c'est baiser. <rire> Après tu vas dans preuve et vous mettez EMF niveau 5. On va tester ça comme ça, de toute façon on n'a pas d'autres outils. Vous mettez EMF niveau 5, écriture fantomatique et spirit box et vous entourez euh, esprit. Ouais. Bah sinon, euh, sinon on est tous et on aura gagné zéro. La tête de wham, j'ai rien compris. Elle s'appelle Sarah Huntley. Elle répond à tout le monde. Oh, je vais lui parler étape à Sarah. Une, faire en sorte que. Merde, je vois rien avec ses gros cheveux. Bah attends C'est pas vrai Oh, bah elle a passé Mais... la tête. Bah merde, c'est un fantôme aussi. Alors, étape. Mais. Vous me faites chier. Étape 1, c'est faire en sorte qu'un membre de l'équipe assiste à une apparition fantomatique. Oh, ça, ça doit le faire. Étape 2, faire marcher l'entité dans du sel. Ça tombe on n'a pas de sel. Donc c'est déjà Étape 3, nettoyer la zone près de l'entité à l'aide de bâtons d'encens. Ça tombe bien, on n'a pas à danser oh. <rire> Et ben voilà. C'est parti Ce qu'il faut pour gagner des sous pour l'instant, c'est juste de découvrir le type d'entité que c'est. après on va gagner des sous. Et là on boit. Est-ce que, que je peux parler à Sarah ou pas Oh Putain, attends, il t'a Quoi il vu. Bah, la porte qui s'ouvre. Oh <rire> Quelle espèce Prend, prends l'appareil prends la en photo los prends photo los est-ce que Sarah m'entend bien vu Sarah raccroche oh non ils m'ont laissé tout seul les bâtards les gars prends photo prends photo prends photo vite vite, vite. là là là le pentagone le pentagone de hein voilà, nickel. Oh, oh merde photo, là, euh... là Sarah elle est vénère ah bon elle a l'air d'être une entité euh, pas cool mais non Sarah tu es gentil Gros... Euh... Je me suis fait, je me suis fait agresser par des boules. Oh, ok. Gros, fait tourner. Elle est là. Elle attaque. Elle attaque. Elle attaque. Elle attaque. Elle attaque. Elle attaque. Elle attaque. Elle m'attaque, moi, elle attaque. les gars. C'est bon, Sarah, on est gentil. <rire> elle est juste derrière Drago. Sarah, est-ce que tu prends une douche J'ai l'impression d'avoir eu des températures glaciales. Si Sarah, le... est-ce que tu m'entends Sarah. Est-ce que je peux essayer que avec que le... le bouquin là mentant. quelque part hein. Elle est, par... Elle est par là. Sarah Vas-y, vas-y. La putain. Go se balader dans chaque pièce. Sarah. Mais je pense qu'elle est dans cette chambre-là. Sarah Sarah, est-ce que tu nous entends Je la vois pas. Hein. Sarah je Oh putain, elle est là, elle est là, sur moi là, là, là. Sarah je suis gentil Sarah je suis gentil On va déposer, on va déposer le, docteur, le détecteur EMF Le livre Elle est, oh Euh Quoi T'as combien, t'as combien, t'as 5 Ok, détecteur EMF 5, noté Mais laissez pas seul hein Toi t'as quoi comme matos Alors j'ai le UV. Euh, la caméra pour Javois Ouais, ouais, okay. Et c'est tout, j'ai mis le détecteur Oh, connard Non, arrête Arrête, arrête Arrêtez Arrête Putain, la Sarah, I like potatoes Oh, je rigole Elle est sur le lit, sur le lit, sur le lit Elle est là, elle est là, prenez-la en photo, prenez-la en photo, prenez leur photo, photo Au secours Elle va attaquer là, elle attaque, elle attaque, elle attaque, c'est sûr mais non. Tu dis des bêtises. Elle pleure ou elle rigole Eh Coco, juste derrière toi, hein, si jamais. Hein. Il est trop con. Oui. We will live euh, with Coco euh, the motherfucker. Viens, on y va, euh, Drago. I follow you. Bah, c'est pas ouvrir une porte <rire> Oui, là-bas. Là-bas, oui, oui. Je te couvre, hein. Goodbye Sarah, goodbye my lover, we don't come uh, anymore. Bon, du coup on peut enlever. Euh... Ah C'était quoi ça? Tu l'as entendu? Oui je l'ai entendu. Bah on peut pas <rire> sortir hein. Ah, ça... ah elle est dehors là? Bah euh. Essaye! Non j'ai pas envie d'essayer. Si, si, vas-y vas-y, je <rire> te couvre. Oh non c'est mort, non non, <rire> C'est bon, je suis déjà assez fatigué comme ça, là je suis en train de jouer les, euh, les détectives. Sarah <rire> C'est soit jean soit ombre. Moi je pense que c'est jogging. Ouais franchement, je suis chaud pour le jogging. <rire> <rire> bah ouais, je dirais, euh, mais c'était pas ombre, mais je sais pas ce que c'est jean moi. Euh, jean, euh, attends, qui attaque lorsqu'il est menacé. est également connu pour se voir se déplacer d'ennemis. Un jean se voyagera à une vitesse plus rapide si sa victime est loin. Ah putain, mais j'entends. Rago, c'est c'est depuis tout oh. à l'heure C'est du connard ouais, Je suis trop fort Mais attends, mais du coup, j'osais pas sortir Exposé de rire Trop fort, trop fort. Oui, tu Quel ça. bâtard ouais. Trop fort En fait, y'a rien Ah merci Oh, mais ça change ah, tout une ombre, on a Bon... pas une plusieurs personnes sur la proximité Euh, pour moi, j'ai mis ombre parce que ça, ça se ouais, pour moi, c'est Ombre, hein. ombre. Ouais et après ouais, quand vous avez fini vous, finis, finis vous allez sur le digicode et vie, vous faites les bouches. C'est que dès qu'on se séparait un petit peu ou là par contre euh, il nous soulevait de 3 ans Eh bah ben, on part sur ombre mais moi ça m'énerve parce que pour allez. moi j'ai pas vu d'ombre hein. enfin bon. Oh non c'est un <rire> oni Oh les gars, je... hey, vous allez même pas me croire wow, c'est ce que je pensais Coucou tout le monde, ok donc aujourd'hui eh bien on va chasser du fantôme Donc regardez tous, on est avec Doris Steven et personne qui sont seuls Oh non Ça veut dire qu'on va se chier dessus Hello Yeah I'm fine I knew Yeah, aïe aïe aïe aïe Okay Stevens I'm a monster Monster Meister Hello C'est quoi cette maison bizarre What the fuck Ok. Euh. Stevens Doris Stevens Espèce de connasse Oh oh oh oh. oh. C'est normal ce bruit là On a quelque chose, on a quelque chose Oh my god Ok Stevens est-ce que tu m'entends Steven. 5 ? T'as le 5 J'ai eu le 5. Ok. Faut noter, faut noter. Euh, ok. Bon. Oui, il était soit dans la pièce où t'étais, du coup. Bah, je pense qu'il est soit là. Par contre... Ah mais il parle seul. Putain, il va oh, pas oui, répondre. C'est ça, donc... Vas-y, vas-y. Tu dans la chambre là, c'est ça Euh un peu, un peu ici. Non, c'est la chambre d'enfant là, je veux pas aller là-dedans. OK. Hein. Non, j'y vais tout seul. Vas-y. Attends, je ferme la porte. Attends, ouais. OK. <rire> uh, Stevens, are you there? Can you hear me, main Can you hear me? Il veut pas faire photo aussi hein. Viens, on s'éloigne. Attends, on le laisse viens, on s'éloigne. viens. Um... Drago Non, non, viens, viens, Drago okay. Doris, j'ai vais euh, j'ai Je te rappelé une histoire qui m'a fait trop mal. Voilà. Comme ça, il est sûr de l'avoir. <rire> <rire> On battait les couilles. En plus, c'était un mal. vraiment s'en battre les chance. couilles. Et donc, le euh, problème, c'est que, bah... J'aimais mon chien et... <rire> Quel chien, il m'aimait pas, lui. Non, oh, bon... Et pas dans cette pièce frérot. Alors il est dans l'autre là, il est dans la salle de bain, non Allons dans la cave. Par contre, coup, la tête au Quand il était dans la, <rire> dans la chambre chez papa, j'ai la température qui avait baissé dans le couloir. Où ah. ça Mais putain, mais j'essaie de te le dire depuis tout à Ok. <rire> dans le couloir Ici là Non Là, ici, quand t'étais dans la chambre, c'était okay. ici. Ok. Euh.. Vas-y, bah écoute... Il est pas là, merde Il va être dans le couloir, je pense. Mais il faut que vous vous barrez. C'est quoi, ça Alors, arrête Il est là j Jure, arrête Il est là, il est là, il est là. <rire> <What> <rire> C'est vachement drôle, ça <rire> Ouais. Merde What il fait de la résistance. Il va me couler ou je vais t'en mettre une. <rire> <rire> allez je te ah allez met. là. Ouais, ça, tu vas me fermer derrière moi. <rire> alors générateur. Dragon alors Alpha. Je me rappelle bien ah. le générateur. Il est, il est pas là. Là Je sais pas. Pourquoi il ils faut. ont tous des mannequins dans leur chambre T'as vu Ouais, je bois, top model, tout ça. Je <rire> ouf. Alors, la chaise elle elle bouge, hein. Elle ah. va forcément bouger. Fuck! Oh, les frites qui jouent là. Chier, pardon. Nique ta mère! Vous êtes où les gars? <rire> <rire> Merde, y'a de la joderne pas tout. Les gars, au secours! Venez m'aider! T'es où Mkolo? Non, <rire> Au secours! Mkolo, tu danses. euh. Les, les, les gars, vous m'entendez? <rire> <pourquoi t> <rire> Je me suis chier! Tu t'es barré! Je me suis chier! <rire> si Dragon Alpha, j'ai eu trop peur, vous êtes partis! Mais attends, c'est toi qui as bifurqué. On être littéralement tout droit. <rire> ah non, c'est pas possible. En haut des escaliers, <rire> tu peux <rire> pas aller tout droit. Le garage. Ah bon Oui, il est avec moi. Ok, <rire> La douche est activée. Coupez l'eau là. Okay. Les factures d'électricité là. L'écologie, tout ça, le Qatar. En fait, ouais, en fait les températures elles baissent. Tu vois là, elle est... enfin, la température elle est à 2 degrés mais euh, pas moi. quoi Elle a 2 Steven pour moi c'était un mec C'est le nom de famille Stevens <rire> Allez suce J'ai posé un bouquin par terre Comment comment t'as fait pour l'ouvrir Ok c'est bon là on l'a jumeau jumeau on se tire, tire. Euh les gars Euh arrive pas à vous ouvrir la porte Parlez pas pas mais non, mais non... Normalement vous pouvez par... C'est bon, normalement vous pouvez sortir Il est mort, vite Cours <rire> <rire> Alors attends, parce que moi j'ai je... pas encore mis le... Attends, hein, avant de partir. Ouais. C'était quoi le deuxième ou Le troisième que vous aviez mis Moi j'ai rien mis, je sais juste qu'il y avait Spirit Box et EMF. Il avait dit juste les jumeaux alors que t'as esprit et spectre. J'en avais vu qu'un moi. En tout cas c'est un esprit hein. Mais c'est pas. Te... Euh... Ouais mais il y a pas y avait pas de température glaciale déjà. Oui. Euh, alors ah attends. bah oui. Oui donc les jumeaux d'accord. Non attends température glaciale. Bah non il reste plus que esprit et spectre. Bah alors spectre ok je viens de comprendre. C'est un spectre. Hein, Allez vas-y yes on a gagné. Là je suis dans le. Mais non on a gagné. Ah ouais. Sauf si c'est esprit. On a trouvé le bon type d'entité. Bien joué J'avais dit hein, que c'était un spectre hein, dès le début hein. Ah <rire> oh là là, Ken. Ouais, bien sûr. Tu, tu vas pas me le faire là Non non mais t'as raison